Près de Chambéry, dans le massif de la Chartreuse, les avinières, forêts mystérieuses que l'on traverse par des sentiers ou chemins qui se perdent tour à tour ou dans les bois ou le long d'un pré. Partant au pied du mont Ménard, nous arrivons au village de la Combe avec ses jolis prés puis redescendons pour gagner la prairie à travers la forêt.